m'a ouvert les yeux sur euh, la préciosité de, de la nature, sur sa valeur. Le problème en allant surfer, c'est que j'y étais bien, je me sentais bien et en arrivant sur la plage, euh, voir tous ces déchets, ça, ça me donnait un peu la nausée. Quoi. Et je me suis dit, y... je suis personne, mais euh, je vais essayer de faire ce que je peux. It's, uh, water issue, large -scale or, uh, coastal Donc euh, en fait de c'est que nous recevons des rapports des citoyens comme vous et moi qui pollution sur la côte, que ce soit des problèmes de de pollution plastique ou de Aujourd'hui, on a des antennes euh, de partout en, en Europe et en France. Dans chaque antenne euh, localement, on a des bénévoles, des personnes qui se sont engagées sur des actions qui des problèmes de pollution et nous voilà on va essayer depuis notre, notre siège en fait de leur donner le maximum d'informations d'être vraiment un relais un support pour eux pour qu'ils puissent avancer sur surfrider coastal defenders moi je suis expert sur la problématique des déchets aquatiques c'est là où je vais intervenir pour essayer d'apporter une expertise scientifique dans ce domaine là c'est vraiment grâce à l'implication des bénévoles à travers toute l'Europe qu'on arrive à avoir aussi un regard sur l'ensemble des littoraux. Et grâce à leurs actions, on a la possibilité vraiment d'agir au cas par cas sur des points qui sont parfois assez loin de là où on se trouve, mais d'agir toujours avec la même passion et toujours avec la même qualité d'action avec Surf Rider nous accompagnons la municipalité du Havre à résoudre un problème d'une décharge, la plus grande décharge côtière de France. Je suis avocate de formation, la lutte entre guillemets pour la protection de la passe forcément par un aspect juridique. Pour moi, the you get inspiration is when you could create a community that is fighting for some environmental cause. If there's something happening around you or your beach, where you're unhappy about, and if, if it comes to marine litter or either coastal development or uh, water quality, uh, don't hesitate to, to contact the surf rider and become a coastal defender. On doit se faire un petit peu plus discret, un petit peu plus, en harmonie avec le lieu qu'on habite, et, et je pense qu'on arrivera au même résultat, La planète bleue et verte et agréable à surf.